Nos rivières ont pris feu. Un oiseau parfois lisse la lumière. Ici, il fait tard. Nous irons par l'autre bout des choses explorer la face claire de la nuit. Je connais des matins fous d'étendue, de désert et de mer. Mouvoir qui refond les visages, remploie ses traces monastère de vie de flammes pulmonaires dans l'épaisseur fumante de midi. Nous enseignons aux algues, aux poissons, la couleur de l'air et l'histoire de l'homme pour les faire rire au soir dans l'encre opaque des poulpes effrayées. Ce matin qui vient se poser si frais dans tes yeux, tout plein encore de fragiles porcelaines, le jour poreux, sans long baiser de laine, Tout ce corps resté pour nuit quelque part. La lumière joue dans des corps étroits d'oiseaux, De brefs mouvements d'air où les sons se plissent et découvrent la peau, Les yeux des femmes, des hommes lourds de trépas, de sommeil, La nuit voûtée dans le dos regarde ses mailles, sur l'eau qu'un rien déchire, et là-bas, sans doute, des vitres en feu. Blanches parois d'oiseaux reposés, fossiles au hasard dans les couches du jour, aux peintes de nos passages, les fonds tremblent encore. Balancement d'ailes, gouffres rapides sous la peau on se penche sur des plages fumantes, les joues brûlées. Nappes tendres d'acier gris, nos mains émondées sur les pentes de cette lumière et nos doigts rient de roses immenses légères dans la maison plus intérieure de la vie où quelqu'un vient, acier, silence, repli. Les sons bulent dans les dalles de lumière, tu t'es fait nuit blanche dans le blanc, qui perce le tulle de nos bruits, surface, distance, dévotion. Les jours s'effritent dans l'arène, et le regard, et la danse. Je t'épatie de crissements et de cris, exhumés, puis lentement, de nouveau ensevelis. aveuglante du minéral à la mer des longs voyages troués dans le temps se retrouver dans une plante un cilier, la fraîcheur de ces nuits toute porte où l'on se trouve et s'abandonne comme les regards étonnés d'être morts comme s'arrachent les oiseaux ivres leurs plumes nos gestes étaient trop clairs pour ne pas surprendre leur pesante d'ombre Si loin que le sourire ne sait les paupières. Tirer des cris longs d'oiseaux en vol. La lettre fluide des choses sans mémoire. Le jour brûlé, il arrive qu'on oublie les paroles. Là-bas, au bout du monde. Là-bas, les soleils. La bouche enflée de nuit. Là-bas, les horizons. La soie sauvage du désir. Monde grave où rien n'est insulté ni laid. Le couteau tombe, le jour marche sur les plafonds dans ses entrailles cuivrées. Le port est repeint de noir. Il y a deux ou trois bateaux très blancs où manque la nuit. Fenêtres ou rêves des îles enfouies dans les yeux. Oh, autant de nuits mangées à blanc. Nous avions aussi un destin de fenêtre où quelqu'un a crié de joie. Le silence, le port au soir, deux ou trois bateaux très blancs où manque la nuit. Je voulais qu'on m'aime, Mendiante exacte au fait de lumière usée de gris et de blasphème, il me reste de cette chair les arêtes de tant des lancements. Maintenant, le jour, les yeux nus, et quelqu'un a repeint mon plafond de choses, et déjà je n'y vois plus. Il pleut dans le soleil, les arbres et les maisons sont plus graves. Par la terre plus lourde, je sais où tu es. Quand se vident les yeux, et l'on voit l'espace à travers. Bâti de grissements et de cris, exhumés puis lentement, de nouveau ensevelis. De longs voyages trouvés dans le temps. Les gestes étaient trop clair pour ne pas surprendre leur pesant ombre. Il me reste de cette chair les arêtes de temps des lancements.